Salut tout le monde et bienvenue sur la présentation du smartphone, qui a dépassé Samsung Galaxy S5 par sa meilleure configuration et ses compétences c'est ce qu'on verra dans ce vidéo. Depuis plusieurs jours les rumeurs se multipliaient autour du prochain flagship de Xiaomi, le Mi 4. C'est un enjeu économique indéniable pour la marque chinoise qui espère confirmer sa place parmi les principaux constructeurs mondiaux avec ce modèle sur lequel reposent de grands espoirs. Et sur une dynamique plus que positive, la firme présentait donc officiellement aujourd'hui son nouveau smartphone Xiaomi Mi 4. Le premier contact avec le Mi 4, c'est une boîte d'une grande sobriété, parsemée d'inscriptions chinoises au dos, dans laquelle on trouve le téléphone. Un câble micro USB. Un chargeur complété d'un adaptateur branlant très douteux. Une doc dans la langue de Mao, et l'habituel accessoire pour ouvrir le logement de la micro SIM. Comme vous voyez, le Mi 4 fait d'abord penser à un iPhone de 4 à 5S, avec le cerclage métallique caractéristique Apple a mis à la mode. Mais de face et de dos, le plastique reprend le dessus. Avec sur la coque arrière un motif à croisillon et une finition nacrée qui rappelle davantage Samsung Galaxy. En revanche, Xiaomi semble aussi s'être inspiré de la pomme en matière de finition, le Mi 4 est rigide à souhait, parfaitement bien assemblé, et il procure une sensation agréable en main, renforcée par les dimensions harmonieuses de l'appareil quasi comme un Nexus 5 et la coque arrière légèrement bombée. En fait la distribution se fait entre deux touches physiques situées sur la même tranche droite bascule pour le volume et bouton marche arrêt les trois commandes tactiles sous l'écran, et sur l'autre tranche, le constructeur a logé la trappe de carte micro SIM, intégralement en métal, tandis que sur le dessus du smartphone, on décèle un capteur infrarouge, transformant le terminal en télécommande. Mais comme remarque, faites attention. L'application XM Remote Contrôlée préinstallée par Xiaomi est en chinois, notez que la fiche micro USB est de type A rectangulaire et non pas de type B trapézoïdal, mais les câbles B sont compatibles et pas l'inverse. Passons maintenant à la configuration du Mi 4. La configuration du Mi 4 est assez proche de celle du One Plus, telle que SOC Qualcomm Snapdragon. Avec CPU quadruple cœur, cadencé à 2,5 GHz. GPU Adreno 330, 3 Go de RAM. Et un stockage interne non extensible décliné en 16 ou 64 Go. Le Xiaomi Mi 4 est caractérisé par un écran de 5 pouces, en 1920 x 1080 pixels, et une belle dalle IPS comme chez Zoan Plus avec une conception intégrant la couche tactile à la vitre. En plus, le Mi 4 évoque une couche tactile ultra-sensitive, qui permet comme chez certains smartphones, d'utiliser son smartphone avec des gants. Effectivement, même avec une bonne épaisseur de tissu sur les doigts, on peut utiliser son téléphone. Le Xiaomi Mi 4 est équipé d'Android 4.4, avec la surcouche logicielle Mi 8 dans sa toute dernière version. De plus, un pan entier de la présentation a été dévolu à la batterie de 3080 mAh qui, selon Xiaomi promet une autonomie d'un jour et demi en utilisation régulière et supporte la kick charge, permettant de recharger 60% de la batterie en une heure. Le Mi 4, existe en 16 et 64 Go, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec assez peu d'écart entre les deux versions. L'absence de ce low micro SD pourra donc être compensé en privilégiant la version 64 Go. Pour conclure, vous avez remarqué dans le titre de cette vidéo que Xiaomi Mi 4 a dépassé Samsung Galaxy S5, et c'est la vérité, parce que c'est pas ma parole mais suivant la célèbre application au tutu décès des smartphones comme vous la voyez ici, on verra après le test de ce téléphone que le Xiaomi Mi 4 prend le deuxième classement après HTC One. Et c'est pour ça j'ai écrit ce titre là. Et finalement, je vous remercie pour votre vision, et je vous invite, si vous voulez, de s'abonner sur ma chaîne sur Youtube et de me suivre sur ma page Facebook pour être au courant de tout nouveau sur cette chaîne. Au revoir.